Salut tout le monde, c'est Wiman. content de vous voir, grosse vidéo aujourd'hui, nouveau produit à la SQDC, nouveau produit biologique et le produit le plus dispendieux de la SQDC pour le format de 3.5 grammes. Je ça dans une enveloppe de papier comme ça, je vous présente... De la marque de commerce Simply Bar Organic, voici le BC Sour Cookies. Un pot de céramique, pareil comme la marque de commerce Houseplant, qu'on a vu avec Canopy. Euh, légèrement plus bas en hauteur, environ 1 cm plus bas que les contenants de Houseplant. Donc, il va y avoir moins d'air à l'intérieur. Déjà là, c'est un point positif. Euh, produit le plus dispendieux de la SQDC, on savait que c'était Broken Coast à 46,30$. Tout le monde euh, savait que Broken Coast, euh, c'est les plus forts, c'est la grosse qualité. Euh, Peut-être trop cher à 46,30$, mais on peut comprendre pourquoi ce sont les plus dispendieux. Maintenant ici, 47,90$. Euh, peut-être que ça ne vaut pas le Broken Coast, on sait que quand c'est biologique, toujours un peu plus, plus cher hein? quand on regarde là, à l'épicerie l'alimentation, les fruits et légumes la viande, quand c'est biologique, toujours un peu plus dispendieux, donc ici est-ce que c'est 47,90$ est-ce qu'il y aurait un 5$ ou un 10$ attribué au fait que ce soit un produit biologique donc est-ce qu'on a ici un produit là, qui devrait être dans les 42 dollars, dans les 37 dollars, même à ça, à, 30, à 42 dollars, ça serait euh, le produit le plus cher en biologique. On sait qu'on a trois marques, plus précisément quatre marques de produits biologiques. On a The Green Organic Dutchman. Euh, les prix varient là, si je pense, là, entre 35 et 39 dollars. Euh, ensuite, on a Laurentien Organique. on a vraiment été agréablement surpris avec des prix à 32$ dollars et 20 sous. Euh, Laurentien Organic sont vraiment supérieurs à The Green Organic Dutchman. Et il y avait aussi un autre produit, là. je me rappelle, ça s'appelle de euh, Sirene, euh, la marque de The Anchor, une affaire comme ça. Euh, le, le contenant était beige pâle. En tout cas, on n'a pas vraiment entendu parler. Là, J'ai fait une vidéo et puis là, ça a passé là, comme si euh, de rien n'était. On n'a pas entendu parler trop trop de la sirène. Mais là ici, 47,90$, c'est sûr qu'on va en entendre parler. Euh, à quoi s'attendre? On a vu de toutes sortes de choses avec le biologique. On a vu de euh, Green Organic Dutchman, là, des produits bruns pâles, euh, des produits mâts, hein, pas, pas brillants. Euh, puis tandis de l'autre côté, le Rancier Organique produit moins cher avec euh, beaucoup de trichomes avec le Ethos Glue. Donc j'espère qu'ici il va y avoir de la qualité parce que sinon ça va être fini. Le BC Sour Cookies Biologique a beaucoup de pression. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Écoutez euh, 47,90$ c'est 50$ pour un et 3,5$. Je me suis procuré ça grâce à mes Patreons. Euh, écoutez, je voulais aller m'acheter un Pink Kush de San Rafael et là j'ai vu qu'il y avait un BC Sour Cookies, je me suis dit écoutez, je suis Winman, euh, on va laisser faire le Pink Kush de San Rafael et je me suis sacrifié pour vous avec le BC Sour Cookies de Simply Bar Organic. Merci à mes Patreons qui ont vraiment payé la différence sans eux, jamais j'aurais pu me procurer. Un 3,5 grammes à 47,90$. Je pense que c'est tout à fait normal. OK, donc euh, j'ai fait quelques recherches sur euh, Leafly. Je n'ai pas écrit le BC Sour Cookies. J'ai seulement écrit le Sour Cookies. Euh, c'est un croisement entre le Girl Scout Cookies et le Sour Diesel. Donc, des marques qu'on a entendues à Willman avec les croisements de tous les cannabis qu'on a vus en ce moment jusqu'à présent. Euh, J'ai été chanceux pour le taux de THC quand même, le 23.49 avec la possibilité d'avoir entre 20 et 25, donc euh, toujours un bon pourcentage de THC avec ce produit. Sativa, oh my god, 47.90 pour un Sativa, là, oh my god, vous savez que Winman c'est un gars qui aime les produits hybrides, Indica, un Sativa pour 47.90 là. Une chance que j'ai mes Patreons là. Merci à tous mes Patreons qui me donnent un dollar par mois. Euh, un gros merci. Terpène dominante, Ocimene. On sait que le -C on a seulement 4 produits à la SQDC dont la terpène dominante est Euh 3, J'en ai essayé 2 sur 4, le Nuken de Palmetto que j'avais bien aimé. Euh, le Keith de Broken Coast, que j'avais pas trippé beaucoup, 46,30$, t'es mieux de tripper sur la ronde parce que euh, sinon c'est le prix qui va te faire tripper. Il euh, y avait aussi le Q10 de ICMR, une marque qu'on n'a pas encore essayé à Winman, euh, des produits à 29,60$ qu'on n'a pas entendu parler du tout, du tout. Et euh, le quatrième produit dont la terpène dominante est l'ocimène. L'ocimène on sait que c'est le bonbon, c'est sucré, on parle ici là, du. BC. Sour Cookies Biologique. Les autres terpènes qu'on a ici, on a aussi même Myrcène limonène. waouh Wow! wow. Myrcène limonène, c'est le duo de terpènes que j'aime le plus, que je retrouve dans la plupart des cannabis que j'aime beaucoup. Quatrième terpène, Karyophyllène, et la cinquième, pinène. Donc, pinène, on serait supposer de goûter là, le sapin, le pain, les arbres. Vous ne serait pas supposer vu que c'est la dernière terpène. C'est vraiment minime comme goût, comme présence. On ouvre ça ensemble au semaine. Écoutez, 47,90$, ils n'ont pas le choix. Il ne faut pas qu'il y ait de Boveda. Il ne faut pas qu'il y ait de Boost. OK, 47,90$, c'est des professionnels. Contenant en céramique. Donc, euh, j'imagine que c'est mieux que euh, le plastique. <coughs> Rien d'extraordinaire présentement. Cocotte verte. Euh... Oh, c'est ordinaire. Oh, c'est ordinaire. C'est extraordinaire. Euh, moi, j'aime plus que le The Green Organic Dutchman. Euh, the Green Organic Dutchman, c'est mort, c'est mort, c'est. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les autres. Je sais pas si c'est le séchage qui a été fait trop rapidement avec The Green Organic Dutchman. Ça ici, euh, on dirait que c'est du cannabis là, à 30-35 dollars régulier. Il euh, y a pas, il y a des trichomes, mais c'est pas. Euh, Souvenir a plus de trichomes. Euh, c'est moins beau que Grell. C'est moins beau euh, que Broken Coast. Écoutez, c'est du cannabis régulier. L'humidité est parfaite. L'humidité est parfaite. Euh, c'est pas trop résineux, ça colle pas trop sur les doigts. La cocotte dense. Il n'y a pas de feuilles. Euh, je vais le fumer. On va fumer ça. C'est pas un mauvais cannabis comme ça, c'est très bien. Mais 47,90, c'est pas justifié. peut être à cause du biologique. Ça sent un petit peu euh, gazé, hein? Ça sent quand même bon, ça sent quand même bon. Euh, peu importe le bas, je ne penserais pas racheter ça. Je ne suis pas assez excité. Mon expérience a commencé en ouvrant le contenant. Euh... Je ne commencerai pas à prendre des photos, envoyer ça à mes amis. Il n'y a pas de taches de mauve, il n'y a pas de taches de, de couleur. Les trichombes, c'est régulier. C'est un beau cannabis. Il est bien. Il est très bien. Euh, il n'y a pas de défaut, mais il n'y a pas de super qualité. Il y a du trichome. Le cannabis a, tri a du trichome. Il n'y a pas de problème. Euh, J'essaie de vous comparer ça rapidement. Euh, ça fait 2-3 produits, là, spinach que j'essaie. Je pourrais mettre ça comme un produit spinach. On sait que spinach, c'est 27-28 dollars. Euh, les produits, là, Palmetto. Euh, ben, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Je pense même que Top Leaf était de meilleure qualité. On sait que Top Leaf, a des fois, des petites feuilles sucrées, euh, mais beaucoup trop cher. 47,90. Je vous montre ça de plus près à la caméra. Euh, je vais aller me moucher et puis je vais le ressentir. Je pense que ça, quand même, ça sent quand même très bien mais euh, pour ce prix-là, là, on aurait aimé ça plus de de, de trichomes, euh, plus peut-être de de, de foxtail, c'est des cocottes vraiment régulières. Euh... Tu sais, je suis pas super déçu, là, je suis pas en tabarnak, sauf que c'est beaucoup trop dispendieux. T'sais, on se fait pas fourrer, mais j... juste un peu. Tu ok, on regarde ça de plus près, peut-être que mon, euh, peut-être qu'avec en le fumant. Peut-être ben que mon opinion va changer nous voici avec le BC Sour Cookies Organic de la marque Simple Bar Organic, 47,90$ on regarde ça de plus près l'humidité est très bonne pas trop résineux donc euh, je ne mettrais pas ça dans une presse à ce prix là, là euh, surtout que moi je ne suis pas un fan de concentré donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment régulier. C'est euh, de mettre le zoom parfaitement là, ici. Regardez, c'est pas. Euh, c'est pas mauvais, mais c'est pas la grosse affaire, là. Et pour 15$ de moins, on a du Laurentien organique. Je ne penserais pas que le buzz m'amène euh, à un niveau supérieur qui fait en sorte que. Ça passe devant leur ancien organique pour le prix. Alright. On en roule un. On avec le BC Sour Cookie. Écoutez, il sent très bon. Il sent meilleur euh, égrené, il sent plus fort. Euh, J'ai vraiment honte de le fumer. C'est pratiquement impossible que j'en rachète. Euh, mais je pense que je vais aimer le goût, je vais aimer l'arôme. Mais c'est pas la qualité Broken Coast quand même, là, juste au visuel. Cette marque-là, euh, Rubicon Holding Corporation. Ceux qui, le fournisseur là, de la marque Simply Bar, c'est Rubicon Holding. Donc, si vous voulez acheter des actions à la bourse de Rubicon Holding Corporation, c'est possible. Euh, le symbole, c'est R-O-M comme maman J l'action est à 3 dollars et 60 mais faites vos devoirs avant d'acheter cette compagnie ils ont des revenus de 4.6 millions donc 4 millions mille dollars mais sur les 4 millions de dollars je pensais pas qu'ils fassent le 100 de profit hein? euh, écoutez j'ai fait un calcul rapidement euh, sur le 4 millions si euh, sur le 4 millions 610 000. Si, mettons, ils font euh, du 30 de profit. OK? La compagnie, a coûte 170 millions. 170 millions divisé en 30 de profit. Peu importe. Ça va te prendre, mon ami, 122 ans. 122 ans à rembourser à rembourser le prix de la compagnie donc euh, je pense que 170 millions c'est que ça coûte 3,60 pour acheter une action mais si tu vas acheter les 47 millions 120 000 actions qui existent mais ben ça va te revenir à 169 millions 630 000 dollars donc je sais pas si j'avais 169 millions si j'achèterais cette compagnie là au complet avec 4 millions de revenus, pas de profit de revenus. Euh, tu 4 millions de revenus. Donc, tu à peu près 1,38 Si je prends 30 1,38 de profit. Hey man, pensez cher. Je pense que c'est cher. Rubicon organique. J'allume ça tout de suite. Il sent bon. Euh, je pense que ça va être lui qui va plus le ressembler là, à un Girl Scout Cookie. Mais à 47,90$, j'espère que tu n'es euh, pas trop curieux là, pour être obligé d'aller t'en acheter. J'ai jamais fumé ça, je fume ça maintenant. C'est bon, c'est une bonne compagnie, c'est un bon produit. Beaucoup trop cher, beaucoup trop cher. Euh, mais quelqu'un qui, qui vit pas vegan, quelqu'un qui veut des produits biologiques, puis c'est juste ça qu'il va acheter, des produits biologiques. The Green Organic Dutchman passe troisième. The Green Organic Dutchman va passer troisième. C'est très bon ça, mais c'est trop cher. Ah ouais c'est très bon. C'est très bon. Ça rapproche du Girl Scout Cookie qu'on aimerait avoir. Ça coûte cher, là. Je le mouille. Je veux qu'il brûle pas trop rapidement. Check ça comment qu'il brûle. Ça brûle, maintenant. C'est très bon, c'est très bon. Euh, Considérer Sativa, il me donne chaud, man. Il est très bon. On a parlé de l'action de la compagnie 3,60$, un peu dispendieux. Euh, la compagnie a aussi une autre marque de commerce. Et puis, c'est écrit sur le site internet now available in Québec, donc ça serait déjà présent au Québec, j'ai regardé sur le site de la SQDC, pas trouvé, la marque c'est 1964 Supply, on connaît la marque Good Supply, donc il y aurait une autre euh, compagnie comme ça, une autre marque de commerce, une. une euh, un compétiteur, et ce serait 1964 Supply, donc euh, ça ne m'attire pas vraiment là, du cannabis de 1964, euh, je ne sais pas c'est quoi l'idée, mais ils, de, ils en parle en bas, là, encore en anglais. Ils ont aussi euh, Lab Theory, je ne sais pas si c'est de la crème. Euh, ils se considèrent les meilleurs. Ils se considèrent les meilleurs et puis, euh, je sais pas, je sais pas, c'est très, très dispendieux. Je trouve ça vraiment très dispendieux. Un petit goût de Girl Scout Cookies, peut-être avec un petit peu de hausse un petit peu le goût de sucré au départ. Donc, euh, je t'invite à aller sur mon Instagram. Je vais aller mettre une photo de ça. Le BC Sour Cookies. Euh, très bon, très bon. Pour ce qui est du buzz, euh, c'est un sativa. C'est supposé d'être énergétique. Euh, ça se passe dans la tête, c'est vraiment pas corporel. Alright, donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Même si le goût est bon, est-ce que ça t'intéresse de payer 47,90$? Pas certain. Contenant céramique, euh, est-ce qu'on paye pour ça? Je pense pas qu'on paye 10$ là, pour un pot de céramique. Peut-être qu'on paye 2$ de plus. Euh, le biologique, on paye encore plus pour le biologique, le contenant. Donc, c'est toutes des petits surplus là, qui, qui s'additionnent. Et peut-être c'est pour ça qu'on arrive avec un total de 47,90 Je te revois très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Écoute, pour le buzz du BC Sour Cookies Organique, écoute, c'est vraiment un Sativa hybride. Euh, c'est dans la tête, mais c'est un peu lourd dans la tête. C'est pas corporel, c'est pas dans le corps. Le goût est très bon. C'est trop dispendieux. Euh, le buzz, c'est pas un buzz comme un broken coast. Euh, je, je, même que je ne pas sur le boss, ben ben, euh, je ne suis pas un amateur de Sativa, puis est le Sativa lourd dans la tête, comme ça, j'aime pas trop ça. Euh, mais le goût est très bon, fait que c'est plat, que ce soit 87, 90 il n'y a pas assez de qualité pour que je te recommande ça. Euh, c'est bien beau que je te dise que le goût ressemble à un Girl Scout Cookie qu'on aimerait avoir. Mais c'est pas, euh, pas quelque chose qui va se faire déplacer à la SQDC. Donc, euh, économise ton argent, achète pas ça à 47,90, même si c'est biologique. Euh, pour le bio, c'est Laurentien Organique en ce moment, malgré que c'est très très humide comme cannabis. Donc, euh, Simply Bar Organique, euh, on va peut-être regarder le prochain produit. 47,90, ça va être très difficile euh, d'acheter ça. Donc on va regarder l'avenir, 3$ et 60 l'action. Euh, on regarde ça aller. Charlie Boys.